Roland Poissac, bonjour, ici, sur la place du Vigan euh, il y a une action du réseau d'éducation sans frontières et du MRAP euh, qui a été lancé. Euh, vous êtes pré présent ici en tant que conseiller euh, oh, général là, ou en tant que candidat Je suis toujours là en tant que militant euh, avec ma casquette d'élu bien sûr et euh, mon mandat mais je suis euh, un militant y, y compris dans l'exercice de mon mandat. Bon là il y a une cause euh, et mérite ma présence et la présence de nombreux euh, de nombreux humanistes c'est celle du droit au logement tout simplement du droit à l'abri un abri pour tous et euh, cette situation qui euh, fait que des gens euh, ne, sont récusés pour pouvoir euh, s'abriter est absolument inacceptable. Aujourd'hui, au XXIe au siècle, euh, euh, quelle que soit la nationalité, quel que soit le statut de, de la personne, je pense en particulier aux enfants, euh, l'État et la préfecture en particulier se doivent de fournir, euh, de proposer euh, un abri. Voilà, et ce n'est pas le cas, donc euh, cette action symbolique vise justement à sensibiliser l'opinion et à convaincre les pouvoirs publics, la préfecture à l'autoresse, de faire ce qu'on est en droit d'attendre d'un État euh, démocratique, républicain et humain tout simplement. Là, il y a des grandes chances que euh, cette euh, construction puisse rester toute la journée sur la euh, place du Vigon. Ben, euh, Comment vous le présentez ce matin ben, Il me semble que euh, s'il y a suffisamment de militants. Euh, euh, cette... Bah, elle va pouvoir rester, oui, y compris plusieurs jours, il n'y a pas de raison. Si on nous contraint de le démolir, qui peut prendre un arrêté Monsieur le maire d'Albi Bon, ça serait quand même de sa part, euh, euh, dans la période actuelle, un peu dirait déplacer de ne pas m'en arrêter pour faire démolir. Voilà, donc c'est un action symbolique, elle durera ce qu'elle durera. L'important c'est qu'elle euh, contribue à sensibiliser les albigeois. Euh de la réalité de, de, de, cette, de ces situations et de la nécessité d'y apporter remède. remède. Sur quoi on peut s'appuyer pour refuser l'accès au, 115 au, au 100 du 115 au 100 papiers Sur des argusies, Sur des argussies, <rire> sur des argussies euh, pas suffisamment de place, ce qui est peut-être une réalité, mais des places on peut pas trouver ils ont payé des chambres d'hôtel également. Euh, ou alors euh, sur des arguties juridiques du, du type euh, oui mais ils ont vocation à revenir chez eux, ce qui veut dire que ces personnes-là qui sont, certes pour certaines provisoirement, sur le territoire français, euh, euh, ne devraient pas être traitées euh, à égalité comme des êtres humains normaux et euh, avec les mêmes droits. Donc euh, ce sont des arguties, ça ne sont pas des arguments. Merci beaucoup Roland Foisac. Merci pas.